Chers traders et investisseurs, mardi 10 décembre, bonjour. Eh bien, les plus bas sont revenus plus tôt que prévu. Le marché est parti à la baisse ce matin sans prévenir et nous sommes allés voir 12 900 sur le DAX. Donc, euh, nous avons été relativement surpris, ça nous a étonné. Puis le zoo est sorti à 11h du matin et les marchés ont rebondi. Donc, cela prouve ni plus ni moins que les marchés ne savent absolument pas où aller, sont dans une totale inconstance, comme nous le répétons maintenant depuis plusieurs jours. Et il est urgent d'attendre. Nous sommes donc en bas du trading range. Et en plus, nous attendons quatre événements majeurs, les deux réunions des banques centrales européennes et américaines, les élections générales anglaises, et surtout, en plus de ça, la fameuse date du 15 décembre pour savoir si de nouvelles taxes douanières vont être infligées aux Chinois. Il est donc très, très important et urgent de ne rien faire, comme nous le répétons tous les jours en swing trading, et d'observer. Cette matinée fut surprenante et relativement difficile. Nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois, accompagnés de deux médailles et de deux trades stoppés à leur prix d'entrée. Nous espérons un après-midi au moins aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes raids, une très bonne journée et à demain